Bonjour, vous préparez dans vos écoles, dans vos universités les leaders de demain et on sent bien qu'en fait aujourd'hui il y a une nécessité pour un leadership affirmé euh, avec un parti pris fort pour cette centricité utilisateur et cette centricité sur la planète. Alors au sein des thinking, nous avons développé un, un framework, un modèle qui permet de faire de l'innovation, de la transformation de bout en bout. Et bien sûr, qui démarre avec l'équipe de leadership et qui enchaîne tout plein d'équipes, tout comme la design team ou la UX design team. Et pour chacun, chacune de ces équipes, il y a des sprints, donc comme le Powerpoint Design Sprint ou le Design Thinking Sprint ou le UX Design Sprint et bien d'autres. Et ce que nous faisons dans beaucoup d'écoles et d'universités, eh bien, c'est de concevoir ou de co-concevoir avec vous ces sprints pour vous aider à faire monter en compétence vos étudiants. Donc, nous serions ravis de discuter avec vous de, de, de vos besoins et de voir comment on peut vous aider à, euh, à développer cette nouvelle génération de leaders pour demain. À bientôt